à sourire. Demande 21. Transmutation générale. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Que votre amour vrai, pur et total bénisse toute chose afin qu'elle se transmute en ce qu'elle a de meilleur, de bon et de beau infiniment pour chacun et pour toujours Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité Merci